Bah écoutez, aujourd'hui, euh, si on regarde les comptes 2014, qui sont les derniers sur lesquels on peut faire des comparaisons nationales, parce que les, les, les comparaisons nationales 2015 ne sont pas encore disponibles, elles ne le seront qu'à la fin de l'automne. Si on regarde les comptes 2014, euh, euh, la situation apparaît très honorable. Si maintenant euh, on regarde la situation absolue de 2015, elle s'est fortement détériorée avec une chute de l'épargne de 18 millions d'euros et en même temps une augmentation de, de l'investissement qui a généré 40% d'augmentation de l'encours de dette et par conséquent les comptes 2015 sont beaucoup moins satisfaisants. Ils apparaîtront au tiers extérieur comme étant euh, moins bien placés que la moyenne des régions, alors que la région Guadeloupe est une région qui a relativement peu de ressources, peu de, peu de, de capacités d'augmenter ses recettes, si vous voulez. Et par conséquent, il est aujourd'hui très important que cette collectivité réagisse pour éviter des phénomènes qui ont pu se passer ailleurs, c'est-à-dire des situations qui étaient préoccupantes à une époque, qui n'ont pas été suffisamment mises sous surveillance. Et je pense en particulier à près d'un milliard d'euros d'engagements qui doivent être toilettés parce que la région n'a pas les capacités de les assumer de manière à éviter des risques de dérive qu'on a pu constater ailleurs dans des, dans des situations comparables. Écoutez, monsieur, je, on n'est pas là si vous voulez pour prendre des décisions à la place des élus, ça c'est le respect qu'on leur doit. Euh, nous, ne pas, euh, nous ne sommes pas chargés de faire des mises sous tutelle, on n'est pas le FMI vis-à-vis -vis de pays du tiers-monde. Non, mais je, je le précise clairement, euh, on, est, on est très respectueux de la primauté de la décision politique. On est là simplement, je vais prendre une image, on est comme des spéléos avec une lampe torche sur le front, on éclaire les rochers. Qui sont sur la route des élus, et c'est à eux de savoir si ces rochers, ils vont les contourner par la gauche, par la droite ou en sautant par-dessus, mais qui ne rentrent pas dedans. Et euh, ce qui est important, j'ai vécu, si vous voulez, des cas de, de redressement de collectivité où, euh, par exemple, à Arles en 1992, où les élus avaient 15 jour pour prendre des décisions, et quand ils avaient 15 jour pour prendre des décisions, c'était des décisions qui étaient forcément douloureuses sur le plan politique. Quand ils ont quelques mois ou quelques années, ben évidemment, on a euh, davantage de, de possibilités de prendre des décisions, je ne dis pas intelligentes, mais je dis euh, sur lesquelles euh, on pourra euh, éviter euh, de faire en sorte qu'ils euh, qu'elles soient, qu soient douloureuses pour la population. Donc déjà, en euh, diminuant le fonctionnement, il y a des choses que nous ne ferons pas. Euh, on a commencé par, je prends l'exemple, il y avait un million de toits qui étaient destinés au grand festival au Guadeloupe que nous ne faisons pas. Il y a des manifestations qui ne seront pas faites, nous allons commencer par faire des économies sur le fonctionnement. Par la suite, nous avons des contrôleurs de gestion que nous demanderons vraiment à faire un grand travail et nous irons aussi chercher les fonds européens. Nous allons essayer de mobiliser le plus que possible les fonds européens, notamment le fonds d'investissement stratégique qui n'est pas assez mobilisé pour pouvoir financer les, les travaux que nous aurons à faire par la suite. Enfin, on a un programme à mettre en place. Il faut assainir les finances. C'est tout à fait normal que nous fassions cette audit pour que nous sachions où nous où nous portons, qu'est-ce qu'il y avait. Il fallait que nous présentions cette audit quand même à l'Assemblée, quand même aux, aux conseillers régionaux. Je pense que l'audit a confirmé, tout le monde l'a vu, ce que nous disions lors du vote du budget primitif. Vous avez vu à la fin, quand vous étiez en direct, que même les membres de l'opposition... Après peut-être quatre ans, on commençait à dire effectivement qu'il y a eu des dérapages de la bouche de M. Boudet, d'autres élus encore ont confirmé, c'est clair, je comprends qu'ils sont là pour défendre euh, leur mandature, ils étaient là. Je n'ai jamais entendu un fou dire qu'il est fou, je n'ai jamais entendu un voleur dire qu'il est voleur, donc ça m'aurait étonné que l'opposition dise que nous avons effectivement euh, euh, euh, mal géré, c'est normal qu'ils se dépense. Ce qui est important, c'est que nous, on le dit, il est clair, car trop souvent, quand certains ne maîtrisent pas euh, un budget, on peut faire quoi n'importe quoi à cette personne. On entend parler de 51 millions d'excédents de, de, avec des restes à réaliser. Et c'est pour cette raison que je vous l'expliquer en créole. Les restes à réaliser sont engagés. On ne peut pas y toucher. Alors, il y a 11 millions euh, d'excédents. De, Mais si nous, ils avaient rattaché les 55 millions euh, au 31 décembre, la région sera en déficit de plus de 40 millions. Et tout le monde l'a dit, on l'a expliqué. C'est vrai que nous avons aujourd'hui plus de 6,7, cette année de désendettement. Nous avons une capacité d'emprunt qui est très faible. Donc c'est à nous de nous serrer la ceinture. Ce que nous aurions voulu faire sur peut-être deux ans, nous le ferons sur trois ans, quatre ans. Mais nous mettrons en place notre programme. Et comme je l'ai expliqué lors de mon discours de fin de séance, nous toucherons toutes les couches, la jeunesse, la formation, le MIR, le marché d'intérêt régional que j'appelle le meve depuis 1989, les locaux aussi pour les entreprises telles que Guavi. donc nous allons mettre en place. Nous prendrons un peu plus de temps, mais nous continuerons. Nous avons euh, tablé actuellement surtout sur la formation que nous allons lancer à Marie-Galante euh, vendredi. L'accompagnement des entreprises, c'est plus d'une vingtaine d'entreprises qui ont reçu les aides de la RIS, l'aide régionale à l'investissement et à la création d'emplois, enfin une cinquantaine même je dirais, l'aide au le plan pêche, les 1 million que nous avons dû mettre avec l'État, le département pour accompagner et aussi à la reconversion des pêcheurs et surtout ceux qu'on avait oubliés. Euh, les planteurs qui ont été touchés par le citrus guilning que nous avons dédommagé et nous continuerons en ce sens. Et on attend que ça puisse entrer, vous savez, c'est une recette, euh, ce sera une recette supplémentaire. Ce sera une recette supplémentaire pour nous, mais on ne va pas s'arrêter que là, nous avons aussi euh, une chose importante que nous disons passé découvert que la région possède énormément de villas, de bâtiments que nous allons vendre aussi, qui ne servent à rien, qui sont fermés là. Des terrains aussi qui sont prêts à être aménagés, que nous allons aussi aménager. Je pense que c'est vraiment une planification à mettre en place. et Nous avons des techniciens pour cela, donc il n'y a pas de problème.